j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, mes derniers coups de cœur films et séries j'adore faire ce genre de vidéos et euh, apparemment ça vous donne des idées de films ou de séries à regarder donc c'est trop cool, alors pour être honnête il y en a quand même moins que d'habitude euh, parce que déjà ces derniers temps j'ai beaucoup moins regardé de films et tout que d'habitude à cause des examens, patati patata mais euh, les films et séries dont je vais parler aujourd'hui c'est vraiment des gros gros coups de cœur euh, que je vous recommande vivement de regarder, même si je pense qu'il y en a vous connaissez peut-être, ah oui et aujourd'hui je vais pas parler que de films et séries euh, qui sont disponibles Netflix il y en a qui le sont mais euh, j'avais pas envie de me restreindre à Netflix donc let's go Alors on va tout d'abord parler d'une série documentaire qui est très très très très récente puisque pour le coup elle est sortie à l'heure où je vous parle il y a deux jours sur Netflix mais euh, j'ai pas tout regardé forcément mais c'est vraiment un coup de cœur. donc il s'agit de la série documentaire Les Enquêtes Extraordinaires à chaque épisode en gros il nous raconte une histoire soit de disparition soit de meurtre qui n'ont jamais été résolus il y a des histoires qui se sont passées en France, d'autres aux états unis en gros il nous raconte euh, tout ce qui s'est passé les événements, que ce soit bah, au niveau du meurtre ou de la disparition en elle-même, ou tout simplement au niveau de l'enquête aussi. Et euh, pour l'instant j'ai regardé deux épisodes, notamment il y en a un qui est sur une histoire qui est très très très très connue, donc c'est l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, si je me trompe pas c'est comme ça qu'il s'appelle, à chaque fois je me trompe sur son nom de famille, attendez. Oh non, hey, j'ai bien dit pour une fois. Et même si je connaissais très très bien cette affaire, on va dire enfin que je m'étais déjà beaucoup renseignée là-dessus, j'avais déjà regardé des vidéos YouTube et machin sur cette affaire-là, j'ai trouvé le documentaire très bien fait puisqu'il y a des images de reconstitution, euh, il y a les témoignages d'un ami, enfin de l'ancien meilleur ami de Xavier, d'une voisine. Faut aimer le fait qu'il y ait des images de reconstitution, euh, tout ça, mais moi j'ai trouvé ça très bien fait pour le coup. Euh, c'est pas genre surjoué par les acteurs ou que sais-je. Vous aimez les histoires comme ça, euh, que vous êtes... Moi je suis un peu passionnée par ça, enfin je trouve ça fou qu'il y ait des histoires qu'on n'ait jamais réussi à résoudre, qui sont de gros mystères. Et euh, il paraît que les enquêtes extraordinaires c'est quelque chose qui existait déjà et que là Netflix a repris pour de nouveaux épisodes entre guillemets je ne sais pas il y en a 6 d'environ 1 euh, heure. ah pas non il y en a de 30 minutes aussi je vous recommande vraiment cette série documentaire si jamais vous aimez ce genre de choses. Alors on passe du coq à l'âne, je passe à un film. Je ne crois pas qu'il soit disponible sur aucune des plateformes connues, j'en sais rien honnêtement. Mais il s'agit du film euh, L'Appel de la forêt. J'aurais jamais pensé aimer ça parce que je me suis dit ça va être un conte un peu enfantin et tout. Je connaissais pas du tout, mon père m'a vendu le speech et il m'a dit non mais regarde ça ce soir tu vas voir ça va être bien effectivement j'ai adoré. Ne vous arrêtez pas au résumé parce que moi pareil j'étais devant mon père en mode mmm, ça fait un peu pour enfant, machin et au final il est très bien fait. En gros l'histoire du film on va suivre l'histoire d'un chien s'appelle Buck qui habitait auparavant dans une maison voilà avec son maître et puis du jour au lendemain il se retrouve arraché à son maître et à cette maison et il se retrouve vendu afin de devenir chien de traîneau avec plein d'autres chiens donc toute une meute forcément pour euh, distribuer le courrier avec donc deux, il a deux nouveaux propriétaires, deux nouveaux maîtres, l'un des deux c'est Omarcy. Sy qui, qui, qui joue. Ah, on va suivre un peu toute son, son histoire, son épopée dans sa nouvelle vie, il va falloir qu'il s'adapte parce que lui il est passé de chien de salon à euh, chien de traîneau dans la neige à, à devoir obéir à des avec dans une meute et tout, enfin une totale autre vie. Tout ça, ça se déroule euh, à l'époque de la ruée vers l'or. Il va se passer plein d'aventures. En fait, c'est un chien qui va vraiment avoir plein de vies différentes. Euh, dedans, il y a aussi Harrison Ford. Et je sais pas, ça fait un peu conte d'enfant et les images sont super bien faites parce que c'est pas des, des vrais chiens. Et j'ai trouvé cette histoire touchante. Le film prenant, euh, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe pour ce pauvre petit Buck et je sais pas, est trop chou. La morale à la fin trop belle, je vais pas spoiler mais tout est trop beau. Alors troisième film que j'avais vu en fait il y a très très très longtemps et que j'ai revu euh, récemment qui est disponible sur Netflix il s'agit du film The Blind Side je l'ai re-regardé récemment parce que je m'en rappelais plus trop et euh, bah j'ai re-eu le coup de cœur finalement. Donc ce film est tiré d'une histoire vraie tout simplement parce que c'est le film biographique d'un footballeur américain euh, apparemment très connu bon moi j'avoue dans le domaine du sport et tout euh, je connais pas mais du coup bah de voir son histoire au final ça m'a ça ça m'a quand même vraiment hyper intéressé. Donc Qu il s'agit du footballeur Michael. Oh, Ouer, le retour de l'accent anglais nul et euh, c'est un américain qui a eu une enfance super difficile donc je sais pas comment Enfin, de toute façon c'est un film biographique donc il faut aimer ça mais moi comme je vous dis je connaissais pas du tout ce footballeur avant de voir le film et malgré tout ça m'a vraiment intéressé de voir à quel point sa vie a été chamboulée en fait avec des hasards et des bonnes rencontres Plongé dans l'univers du football américain au Tennessee Michael Oher un jeune noir américain trouve sa voie grâce à l'amour de sa famille adoptive et à son talent pour le football et après ben. Bah, on voit son ascension pour devenir une star du football américain. Encore une fois moi je suis pas du tout dans le domaine du sport encore moins du football américain c'est un sport qui ne me passionne pas du tout et pourtant ce film m'a touchée, ce film je l'ai apprécié, vous voyez c'est la deuxième fois que je le vois. Quatrième film, apparemment je suis dans le mood des chiens. Alors là c'est un film Disney, donc disponible sur Disney+, ça a été ma découverte en m'abonnant à cette plateforme il s'agit du film La Belle et le Clochard mais le, le, le live action, je crois que c'est comme ça qu'ils disent, donc là. J'avais entendu parler qu'il était dispo exclusivement sur la plateforme donc ça m'a motivé aussi à m'abonner et très très bonne surprise en fait parce que c'est un disney que j'aimais bien mais c'est pas mon préféré mais j'avais quand même peur d'être déçue euh, parce qu'honnêtement par exemple avec le roi lion j'avais aimé le film je le trouve très beau etc mais ça n'a pas du tout détrôné ça ne détrônera jamais le disney et j'avais une petite pointe de déception quand même et la belle et le clochard je pense que c'est la le live action que j'ai Préféré de tous les Disney qui ont été faits jusque là magnifique, les chiens euh, en images de synthèse sont super super super bien faits ils ont un petit peu remodifié l'histoire comme ils avaient fait avec le livre de la jungle euh, c'est pas tout à fait, euh, ça, ça reste la même morale, la même intrigue etc mais il y a des, des choses qui changent, c'est beau quoi Enfin, je trouve ça beau, je trouve ils ont pas gâché mon enfance entre guillemets avec ce, ce, ce, cette réinterprétation là je vous le recommande de ouf, les deux derniers films dont je vais vous parler c'est des films qui en soi sont extrêmement connus il y en a un que j'ai regardé que très récemment, alors que apparemment c'est une base quand même. Il vaut mieux tard que jamais. Donc ce film, c'est Fury, qui est un film de guerre. Donc forcément, maintenant vous savez que c'est le genre de film que j'aime énormément. Du coup vous étiez énormément à me dire, bah, il faut que tu regardes Fury. Moi qui pensais qu'il euh, faut sauver le soldat Ryan il ne serait jamais détrôné dans ma tête. Alors il n'est pas détrôné, mais je le mets en seconde place. Oh quoi que, il y a la rafle aussi. Oh puis il y a aussi le photographe de Motosun qui est trop bien. En fait, c'est trop dur de classer ces films-là, je les aime tous trop. Donc ce film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en avril 1945, donc juste avant la fin de la guerre. Et les alliés, ils vont effectuer, en gros, leur, leur, leur dernier coup. Je sais pas comment dire ça. Et en gros, on va suivre euh, ce dernier coup, cette, un peu cette dernière mission, euh, avec... Je crois qu'ils sont cinq, ouais. cinq euh, soldats alliés, notamment un sergent qui est joué par Brad Pitt. Ils vont attaquer l'Allemagne en plein cœur, donc en plein dans les lignes ennemies, ils sont en gros limite entourés d'Allemands. Donc c'est une mission qui est très très très très dangereuse mais qui est euh, cruciale. Bah, on voit la guerre, on voit, on voit comme c'était terrible pour les soldats, là c'est vraiment au niveau des soldats, on voit pas du tout les... Euh, les, les camps, ce film est très beau, euh, très prenant, plein d'action forcément, de l'émotion aussi puisqu'on peut pas rester de marbre face à ça, enfin moi je trouve en tout cas moi je suis vraiment passionnée, vous le savez, par ces, ces films sur, euh, que ce soit la première ou la seconde guerre mondiale, c'est des films mais qui me Passion. Donc je vous le recommande de ouf même si je pense que la plupart euh, auront déjà vu, surtout ceux qui sont comme moi fans de films de, de guerre. Il est disponible sur Netflix d'ailleurs, donc euh, voilà, si jamais, c'est un classique. Et le tout dernier film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film que j'avais déjà vu que j'ai vu plusieurs fois à vrai dire et je, je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis dit mais attends je leur en ai jamais parlé, alors que pour moi c'est une pépite ce film. Je crois que je vous en ai jamais parlé, j'espère que je me trompe pas, je suis désolée sinon. Il s'agit du film Cette Vie, l'acteur du personnage principal c'est Will Smith, acteur que j'aime beaucoup, voilà, très souvent quand il est dans un film, je kiffe le film. Cette Vie c'est vraiment un film pour le coup dramatique. Euh, je sais qu'il y en a qui aiment, d'autres moins, euh, perso, pour moi c'est un, un gros classique. Ah oh, le résumé est bien fait oh, J'ai bien fait, je vais vous le lire, au moins je ne vais pas faire de bêtises. Habité par un secret douloureux, Ben Thomas cherche sa rédemption en transformant radicalement la vie de cette personne choisie au hasard et qu'il juge bonne. En se faisant passer pour un inspecteur des impôts, il tente de leur apporter du réconfort, de les sauver de leur triste destin, et ce par tous les moyens et quel qu'en soit le prix. Une fois son plan mis en place, plus rien ne pourra l'arrêter, c'est du moins ce qu'il croit. » Ouais, c'est une bonne manière de vous résumer le film sans vous spoiler. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un film qui est lent, euh, c'est vrai que c'est pas un film genre d'action tu vois, c'est vraiment un film qui va... Je trouve qu'il joue sur les émotions. Voilà, en fait je peux pas plus en dire parce que sinon je vais spoiler. Je peux pas ne pas en parler parce que c'est un gros gros cœur que j'ai revu récemment parce que j'ai vu qu'il était disponible sur Netflix encore une fois. Au final, il y a plein de choses de dispo sur Netflix dont je vous parle. Mais euh. C'est toujours un plaisir pour moi de le revoir, même si je connais la fin, même si euh, voilà, je, je, je connais le film très bien. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur mes derniers coups de cœur films et séries. N'hésitez pas vous aussi encore une fois à me donner euh, vos petits coups de cœur, euh, vos derniers coups de cœur films et séries. Comme ça, ça me donne des idées et, euh, et j'adore, j'adore parce qu'en ce moment j'ai bien d'idées parce que j'ai du mal à trouver euh, des nouvelles choses à regarder. Euh, J'attends juste Lucifer moi. <rire> j'ai envie de dire vivement fin août mais pas trop quand même.